Aujourd'hui dans 507 heures, je vais vous parler d'un lieu que j'adore chez moi en Touraine et qui s'appelle La Charpente. La Charpente, c'est un lieu de résidence à Amboise où chaque année se déroule un projet que j'affectionne et qui s'appelle Pièces jointes. Mais pour vous le présenter, je vais laisser la parole à Nanou, la responsable de ce lieu qui en parlera mieux que moi. Salut Nanou Salut Franck Alors jointe, euh, c'est un principe de performance avec beaucoup d'artistes, une quarantaine d'artistes, des danseurs, des comédiens, des musiciens, euh, des régisseurs, metteurs en scène, auteurs, tout ce petit monde sur un week-end pour créer quatre spectacles. Et le principe de tout ça, c'est d'être tiré au sort pour euh, voilà, avoir la surprise de découvrir les uns les autres et euh, de partager les expériences voilà, et des disciplines différentes. Ah, voilà, <rire> c'est parti ça sera pour après les câlins, car il s'agit de tirer le musicien ou la musicienne maintenant. Franck Duna. Oh, excellent choix. Et Franck. Le reste des équipes a donc été tiré au sort, et au bout d'une petite heure de franche rigolade, il était temps de passer au travail. Avec les six membres de mon équipe, on s'est rassemblés sur ce qui sera notre espace de travail pendant deux jours. Voici par exemple Anne-Laure et Zoé, les deux danseuses du groupe. Jeanne et Yann, les deux comédiens-comédiennes. Ida, notre metteuse en scène. Sans oublier Jules, l'auteur qui a écrit ce beau texte que nous nous apprêtons à jouer. Après une journée de samedi très chargée, nous nous retrouvons le dimanche matin. Au programme de la matinée, on se joue entre nous les spectacles que nous avons fabriqués la veille. D'une part pour se rassurer pour les premières devant le public cet après-midi, mais aussi pour se montrer nos travaux respectifs. Sensation étrange d'être à la fois en train d'assister à un spectacle et de stresser parce que son tour arrive. Puis, soudain, c'est l'heure, les gens arrivent et s'installent sur les différentes scènes où se joueront nos spectacles respectifs. Alors, on se retranche dans nos loges pour se concentrer et nous jouons la pièce musicale que nous avons écrite la veille ensemble. Le public est bienveillant et tout se passe bien. Mais tout cela n'est pas un hasard, car dans ce genre de manifestation, si tout semble toujours se dérouler sans accroc, c'est toujours parce qu'une bande de bénévoles, généralement de doudingues, s'active en amont et pendant l'événement, pour qu'on ait justement l'impression que tout se déroule sans problème. Alors merci à elle, merci à eux, à Nanou, Alex, mais aussi Nolwenn et Nicolas, et de manière générale à toute l'équipe de La Charpente, Pièce jointe, c'est une aventure que je souhaite à tout créateur. Et le temps de ce beau week-end à leur côté, j'ai encore une fois touché du doigt les raisons profondes pour lesquelles je fais ce métier. Les belles rencontres.